Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020 Nous sommes le 9 août et le mot du jour est LUMIÈRE Alors la lumière, euh, en ce qui me concerne, dans la vie de rôliste, ça m'évoque euh, une paladin que j'avais joué un jour. C'était une paladin du bien et de la lumière. Et euh, il y a une petite anecdote sympathique, donc je jouais une paladin full loyal bon, euh, complètement borné dans, dans son esprit et euh, qui accompagnait un groupe d'aventuriers un petit peu plus euh, neutre et surtout euh, beaucoup plus euh, chaotique au moins dans leur façon de l'interpréter, euh, et euh, on, on était parti en quête, je ne saurais même plus dire pourquoi. Euh, lorsque la journée de marche est, est arrivée, et que moi j'étais toujours en tête, euh, mon personnage avait fait en sorte de, voilà, de décourager les pauses, de dire non, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille sauver les gens, hein, etc., c'est une mission du bien, euh, on doit le faire pour les dieux. Euh, lorsque la journée est terminée et que le, le MJ nous propose, est-ce qu'on est qu fait une pause à ce moment-là euh, Ou est-ce que vous souhaitez continuer à marcher, ce qu'on appelle la marche forcée, donc avec les, les conséquences que ça peut avoir euh, au niveau euh, fatigue euh, ou euh, risque, etc. Et euh, les autres personnages, évidemment, étaient pour s'arrêter. Ma, ma paladine, évidemment, elle, était pour continuer et se rapprocher le plus possible de la mission pour pouvoir sauver les gens le plus vite possible, euh, intervenir... Euh, pour le bien, euh, aussi vite que possible. Euh, le seul argument qu'ils ont trouvé à, à aller, pour aller à l'encontre de, de la décision de mon personnage, c'était de lui dire euh, « écoute, ma grande, t'es bien mignonne, mais euh, là, il va faire nuit, on va pas se déplacer de nuit, c'est très compliqué, on est dans la nature, on pourrait trébucher, on peut rencontrer des monstres, etc. etc. On va pas se déplacer de nuit, on reprendra demain matin. » Et mon personnage, euh, qui était euh, Azimar, donc c'est une demi-planaire euh, du plan de la lumière, qui avait un pouvoir qui ne venait même pas de sa classe de paladin, qui était euh, lumière du jour et qui permettait euh, de, de créer de la lumière autour de moi pendant un certain temps, je crois que c'était à peu près deux heures euh, euh, au niveau de mon personnage. Euh, donc euh, les personnages font euh, « non, non, ma grande, on s'arrête, il fait nuit ». À ce moment-là, plaf, sort de lumière du jour, je fais « voilà, il fait jour, on continue ». Et, euh, et du coup, bah, mon personnage a pu les forcer à faire, euh, je ne sais plus, deux ou trois heures de marche forcée supplémentaire. Euh, C'était un personnage assez chiant pour les autres personnages, un petit peu pour les autres joueurs, je pense aussi. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à le jouer parce que ça changeait vachement des, des personnages un petit peu plus euh, dark que je jouais d'habitude. Et, euh, et c'est une anecdote rigolote que m'évoquait euh, le mot-clé du jour qui était lumière. Voilà, c'était euh, la neuvième euh, journée du RPG Day 2020. Je vous invite euh, évidemment à participer, si vous le souhaitez, euh, à une ou plusieurs, euh, plusieurs journées du RPG Day. Euh, tous les médias sont bons, que vous écriviez, que vous en parliez autour de vous, que vous postiez sur un réseau social ou que vous fassiez une vidéo euh, comme moi. Euh, dans tous les cas, vous serez les bienvenus de partager la bonne parole du jeu de rôle euh, tout le mois d'août, comme chaque année. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ainsi que celle de tous les autres vidéastes qui, qui produisent des vidéos sur RPG A Day. Euh, c'est ce qui nous aide le plus à avoir de la visibilité, et c'est ce qui aidera le jeu de rôle en août euh, à être encore plus visible. On se retrouve demain pour la dixième journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à demain. Ciao les volistes.